Yep les potes vous avez bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo troisième épisode des villes de France Quand vous voyez les gens qui sont autour de moi vous vous doutez d'où est-ce qu'on est on est encore dans l'ouest à peu près de la France et je suis avec ah, mes gars et Amoury de chez Solari nous sommes à Tours aujourd'hui et ils se sont portés volontaires de de ville. Ville. pour ça commence, ils se ville sont fort. portés volontaires pour me faire visiter vous Ukraine, peu. vous allez voir non, mais moi j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir mais ils se sont portés volontaires pour me faire visiter Tours on a trouvé un petit cadre sympa comme ça juste avant de de, de commencer j'ai pu marcher un petit peu et je suis vraiment très content ça fait d'ailleurs quelques années que vous habitez ici je crois c'est exactement donc nous on est arrivé ici en gros en octobre 2017 ouais. parce qu'on a lancé Solari à cette époque là on est arrivé à Tours on s'est dit bon allez Tours c'est sympa c'est pas trop le Paris, on y va et euh, c'est vrai que maintenant bah, on commence un petit peu à connaître euh, l'endroit enfin surtout à Moury quoi est, est <rire> connaît l'endroit euh... on connaît la ville mais c'est que moi je sors un peu plus que les autres on va ça, il sort un peu plus que nous, nous bah, on je suis seul, seul, tu sais, seul, seul de ville. la boîte habitant en centre-ville quand alors, je suis allé voir sa carte pour lui proposer le concept il m'a dit alors moi je suis ok mais je vais demander à Amaury, parce qu'Amaury tu verras, il va te carrer, il va nous faire plaisir. Ça, Il va nous faire visiter tout, tranquille. Exactement, donc on va pouvoir aller checker un petit peu. Donc euh, les tours en jeu, je crois que votre ville, elle est mignonne et on a envie de voir ça, donc euh, nous allons commencer. Je le disais dans la vidéo de Angers, mais ce style de maison là-bas... Là ouais, c'est incroyable. Ouais, ah, c'est stylé. Hein. Ça, c'est ma cam, ça. Après, je pense qu'à vivre dedans, c'est pas évident parce que ça doit être mal isolé et tout, mais ouais, c'est ouais, très ça beau. c'est, En gros, c'est la place Plumero. Enfin, la place Plume, tout le monde l'appelle place Plume. On doit voir, c'est que des bars et tout. Donc, je pense ah. que quand t'habites là, <rire> c'est pas la folie. Donc, tu me disais, on arrive là, du coup. Place Plumero, <rire> ouais. En gros, Plume. tout le monde l'appelle place Plume. C'est Plumero et bah c'est la place légendaire de la ville, en gros. C'est la place la plus connue, c'est le euh, voilà, patrimoine a, de l'UNESCO et tout. Il y a 10 bars au mètre carré. Ouais, euh... t'as plein de bars partout, resto et c'est même, je t'en conseille, comme une des meilleures places pour boire un coup en France. Ok. Euh, c'est joli, c'est agréable. Là, en plus, il fait pas beau aujourd'hui. Aujourd t'as plein de beau. choix différents, t'as plein de choses différentes. Le, le petit 32-33 degrés, les amis, euh... euh, <rire> il se vit bien. <rire> hein, moi, je suis en veste, tu vois. Il ouais, ouais, se vit très très bien. T'as bon. pas chaud, monsieur non, mais Jamais, est toujours, jamais euh, chaud, moi. Euh, bon. hein, tu sais moment, j'avais hésité à acheter un appart euh, ici. Ouais. Puis en gros, euh, bah, c'était un peu trop galère parce qu'il y avait trop de travaux à faire. Tu sais, je voulais avoir un peu dans les vieux, euh, dans les vieilles briques comme ça. Et gros, les travaux étaient colossaux pour en faire un truc vraiment vraiment bien. surtout t'as pas le droit. C'est protégé. Tous les bâtiments, quasiment sont protégés. J'étais en mode. Je vais aller acheter un truc plus neuf en haut, plus, plus en haut, c'est pas grave. Le frère il voulait venir je vais le coup, mettre des panneaux c'est ça. <rire> Bien sûr, moi j'aurais fait un truc, un néon là, sérieux bah, Ok, chez sa corde. Chez sa corde, là, chez Chacor. Bien sûr. Mais donc du coup, ici, j'ai quand même un peu genre le sentiment, ça se voit, Ça, c'est étudiant. Ah bon, ouais, c'est une ville étudiante de fou un hein. an, tu vas voir là, dans les alentours de 18-19h, ça commence à se remplir là, bon il est un peu trop tôt encore, il doit être 7h euh, actuellement entre, ouais, ça. Mais euh, en vrai de vrai, ici c'est abusé, tu oh regardes oh là tous là les soirs, tous là les soirs ici, c'est blindé, tous les soirs Rien soir. que ça là, avec les petites statues juste ouais, ici tu vois le truc de l'époque Ça hein, c'est vraiment incroyable ça Tu sais j'aime bien, comme ça j'arrive et boum, on a traversé la place tu vois C'est ça, on a traversé la place, on a traversé le petit truc tranquillement Ici, c'est l'endroit où tu veux le poser vraiment en soirée si tu veux aller boire un verre, manger un petit resto et tout. Ouais. Après, il y aura la rue Colbert aussi, on a ouais. tout le resto, mais on vous fera un après. Plus plus plus euh, Ça, ça C'est la rue ou c'est plus un restaurant un peu plus trentenaire, euh, toi D'accord, plus nous, plus âgé quoi. Où t'as des bonnes bières, t'as les bons trucs et tout. Là, c'est plus jeune, tu vois, c'est pas très cher, les pains ne sont pas chers, tu viens boire et très rapide. Donc en fait, genre, t'as les endroits par euh, classe sociale, genre bah. c'est En vrai, ah, plus jeune, jeune, jeune c'est boire pour pas cher. On va dire, place Péro, jusqu'à 21h, c'est assez gangué, entre guillemets, tu vois. Ouais. T'as des bons petits restos et tout. Dès 22h c'est... C'est un peu la beurriture, tu vois. Quand j'étais allé à Metz, je me rappelle, c'était aussi un petit peu le même délire. T'avais une sorte de place plumero. Ouais. Alors mes messins, je sais pas comment elles s'appellent, et de toute façon je viendrai un jour chez vous. Mais c'était pareil, sauf que là-bas, tu sais ce qu'ils avaient, ils avaient un arrêté préfectoral qui devait leur faire arrêter de boire à une heure ou deux. Ah ouais Ah bah ouais, bon, bon, y a oui, c'est bon. Ouais, pour moi ouais. déjà, il a les j'imagine. T'abuses jusqu'à une heure, deux heures, Allez, là vraiment, t'arrêtes là. C'est mort. C'est bon, monsieur. Tu rentres <rire> chez vous Tu Non, non, ça marche pas. Il m'a dit toi comment ils étaient ravis, les étudiants, au moment de as well partir à une... mais c'est vraiment c'est énervé les bâtiments sont pas très hauts on a la chance à tour aussi il y a trois mètres de haut enfin trois étages coup, ah c'est assez, ouais. euh, assez dégagé ouais ça s'est dégagé derrière, tu vois les gros bâtiments les vieilles bâtisses euh, qui sont là quoi à Charlemagne qui est juste là <rire> c'est quoi c'est une cathédrale ça du coup c'est euh, une ancienne tour qui a été des... je me rappelle la dernière fois j'avais <rire> vu des photos elle était détruite pendant la guerre je crois okay. ils l'ont complètement retapé tout d'accord et c'est un, un peu le, un des emblèmes de la ville aussi tu vois quand t'es en haut t'as une vue de fou sur la ville directement tu sais que tu viens de. t'as as fait une remarque que je n'avais pas remarqué directement mais euh, c'est vrai que c'est pas très haut les bâtiments ouais, ouais, ouais. Alors, regarde fais le tour avec nous genre mais re regarde quand on voit un petit peu tout ça là tout fait un ou deux étages euh, voir trois, c'est vrai qu'il n'y a pas des grands immeubles, il n'y pas les grands immeubles et tout, ouais. c'est ça, et ça fait une ambiance. C'est un bah, pour ça que c'est vraiment le quartier du vieux tour, tu vois. Donc, c'est beau, ça. Euh, ouais. bon, ça ouais. J'étais venu pour la Dreamhack Tour en 2017 et j'avais pu voir un tout petit peu de la ville, et ça, ça avait paru très charmant, tu vois. Regarde, comme on voit là, ouais, par genre exemple, de place, ici, ce genre de petite place, petit parc, un peu de verdure, des bâtiments mignons, un peu atypiques et tout, c'est vraiment très stylé. J'aime bien un autre truc, et ça, c'est grâce à la vidéo de Angers. Donc, tu sais, on est en plein milieu de vidéo, je me permets de vous parler un petit peu d'exclusivité. Il y a le centre des monuments nationaux qui m'a contacté après avoir vu la vidéo de Angers et qui a vraiment beaucoup kiffé ce qu'on avait fait là-bas. et Ils nous ont permis d'avoir accès à des monuments. Du coup, pour les prochaines émissions, pour les prochaines éditions, pardon. Donc là, tout à l'heure, on aura accès à un, un petit truc, mais je vous en dis pas plus. On verra. On après en parlera par dès qu'on y arrivera, quoi. Bien sûr, mais je suis content voilà. de pouvoir. Ah, c'est grave cool en vrai, ça comme truc. Là, c'est ton café, petit café, dès 18 h Tu vas voir ton petit coup là, tranquille. Genre bon. que là, tu vois, les appartements ils sont hopés. Là, voilà. là, maintenant, c'est le roi du monde. T'as rien, t'as pas de vis-à-vis, t'as rien. Ouais, je <rire> <calme>. <rire> Ça, part et tu tournes la tête et en gros, tu retrouves les, oh. les petites tours, la basilique à côté. Ça, c'est illuminé en plus la nuit. C'est illuminé en bleu, je crois. Ok, ok. Et c'est assez stylé aussi. Et en gros au fond là-bas il y a bah, après, en travaux c'est pour ça on va pas y aller. T'as les halles, en gros c'est le gros marché des halles, tous les samedis matins t'as les... tous les agriculteurs et tout de la région qui ramènent leur bouffe etc. Excellent. C'est ouais. le meilleur endroit de la ville pour choper à manger. Et, quoi. et soit ils vendent des légumes, soit des fois. Est-ce que des fois tu fais des plats, c'est ouais, un les plus ouais, directement. temps. Pas ouais. dans les halles directement t'as les plats. C'est un peu comme des euh, bras comparables à chaque fois le marché des Capucins. en gros t'as tout à l'intérieur, t'as plein de fromager et tout. Et après à l'extérieur bah t'as tous les mecs de la région qui viennent vendre leurs fruits, leurs légumes du moment et tout. Et pour 10 fois moins cher que n'importe quoi. Après ça commence à des discussions de vois ton petit panier, ton petit panier. Tac, Ils ont jamais fait leur course de leur vie. <rire> <rire> Je suis mort parce qu'il y vraiment des jeunes qui nous regardent. Vous serez comme ça vous aussi dans quelques années. Du coup, c'est quoi une next step Maintenant on va se rapprocher de la grande rue euh, commerçante. La rue ok. C'est la rue nationale en gros, qui traverse euh, toute la ville. Là, on arrive. Ben, là, on est dans la rue des Halles, justement, qui avait Wall. Ok. Et en gros, dans cette rue-là, c'est t'as pas mal de commerce aussi, mais c'est surtout des commerces un peu plus, un peu plus T'as du Lacoste, tu commences à voir la marque. Je sais plus. C'est peut-être Hermès, mais t'as tout ce genre de magasins un petit peu. la rue nationale qu'on va voir après c'est la grande rue qui traverse toute la ville. Le centre commerçant. C'est ça. Avec bah, le tram qui traverse la ville justement. Okay. Euh... Ah il y a un tram. Il fait le taf. À tours en vrai. C'est assez pratique. En vrai les transports à tours sont pas mal. Ok. Parce que tu as des bus qui sont euh, qui font quand même pas mal de, euh, de place. Et le tram qui fait euh, aussi euh, qui irait de là jusqu'à Tard Donc jusqu'à 22 23 h même. Ouais non jusqu'à minuit une heure à peu près. Ouais. Ok ça va, ça va, ça va. Donc, tout tout tôt, tôt, tôt, bah, ça nous, le tôt taf est à tour nord. Donc en gros c'est tout, tout au bout là-bas au fond, un peu, un peu loin On Et loin. Le tram très, va très quasiment loin. à côté de vois Ça met bien. Et en gros tu te ramènes après en centre-ville et après tu peux aller tour sud. En gros tour c'est vraiment en mode. T'as Tour Nord, t'as la Loire qui passe. Le, le centre avec les îles et après tu as ton scotch club. Et donc là on est sur l'artère un petit peu principale que tu disais c'est ça, c ça bah, En gros c'est la rue nationale où tu as tous les magasins. Tu veux tout ce que tu veux en gros. Ah, c'est là où tu arrives après ensuite Que ce soit là, du shopping, que ce soit même des magasins en mode euh, fri, orange, la Poste, Ok tout, ouais, tout est Tu as vraiment tout, tu as Bellafnac, La Lafayette. Mais là bas tu as c'est plage Jean Jaurès où tu la belle fontaine, l'hôtel de ville est euh magnifique. C'est excellent. Et à l'inverse là bas c'est la Loire. C'est ça en gros la Loire qui traverse de gauche à droite et ensuite au-dessus c'est la Tranchée. Excellent. Qui remonte directement. Mais ça, je pense qu'on y on repassera en retour. Comme ça, on pourra faire un petit bord de Loire et ça on peut ouais. faire un petit tour de ville. Euh, Moi, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore fait sur cette série un petit bord de cours d'eau. Genre, ah, j'en ai vu, mais je ne l'ai pas fait encore. Ah, on va t'sais. se poser. Tranquille. Ah, c'est vraiment cool. Euh. Je veux le faire. Les artères, en fait, comme ça, souvent dans les villes, en plus, c'est aussi où des fois où des mecs ils traînent sans trop savoir ce qu'ils veulent faire. Ouais, ouais c'est ouais, ça. Sûr, tu, vois, sûr. tu vois ce que je veux dire ou pas Genre, ils sont là, ils sont là. À Lyon, t'as un immense centre commercial qui s'appelle La Pardieu. Oui, oui. Et bah... Forcément. Mais Lyonnais vous-même, vous savez, à la part Dieu, t'as des bonhommes qui errent. Ils sont là, c'est des omplis. ils sont là, de temps en temps ils vont prendre une glace J'ai rien à faire aujourd'hui, moi Je vais me balader Ils se baladent, ils sont juste là, tu vois Et c'est assez marrant, mais bon, il faut des artères comme ça ah, bien sûr, c'est cool Et si y a des appartements qui sont vraiment bien en plus hein. Ici, t'as bah, un appartement juste au-dessus du... On l'avait visité pour les joueurs à euh, ouais. Coup En gros, qu'on fait venir bah, Après, ça commence à faire un petit peu loin, un peu loin des locaux Mais les appartements étaient trop bien, le mec était au-dessus du tram et tout Et comparé à un Paris ou autre, niveau prix, C'était... Euh, inimaginable Alors là, pièces pièces. 10 ouais, te euros en trois sur cette ville. T'es en giga centre ville, hein. tu peux pas faire plus centreville tu vois C'était euh... vraiment. Euh... C'était un... bien quoi. Vous allez me mettre un setup hein, <rire> <je vois>, hein. <rire> T'inquiète pas un tour c'est trop bien. Hein. <rire> je vais C'est aussi une des raisons pour qu'on est à tour. C'est incroyable ah, Le prix du loyer c'est clairement pas très cher quoi. Dans les commentaires ah, de la vidéo à Angers, à un moment, bah, vous avez vu dedans on a pris des photos, notamment avec une classe qui venait de Belgique, mmh. tu vois. Mmh. Et à un moment il y a. Il y a, euh, on était en train de parler, et des fois quand tu tournes et que tu parles, il y a des gens ils viennent te voir direct, alors tu vois, alors que t'es en train de parler à la caméra, tu vois. Et à un moment, je Mastu, il dit au gars, euh, ouais, bah, pas maintenant, on est en train de filmer. Et dans les commentaires, le gars, il a dit, ouais, tu fais le mec sympa dans tes vidéos, <rire> mais t'es un bâtard, tu refuses des photos. <rire> Juste, il a dit, attends un peu, tu finis ta phrase, et après, il a pris la photo. Ouais. Moi, je prends comme témoin mon gars Tom qui tient cette même caméra, <rire> et qui a déjà réalisé les deux premières vidéos, croyez-moi. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu, mais à chaque fois ça s'est très bien passé. Donc vous inquiétez pas, quand on tourne, c'est normal, mais il n'y a pas de problème. Par contre, je suis séduit par ce, cette mini-allée là. Ah, tu vois, c'est propre. Tu vois, genre t'es là, tu te dis, c'est classe. Quand tu te balades là, c'est c'est pour ça, c'est le genre d'endroit où tu, tu peux ramener ta meuf justement. C'est pas l'endroit ghetto un peu bizarre. c'est quelqu'un de bien renseigné, toi. c'est quelqu'un de bien renseigné. Ouais, renseigné, renseigné. c'est parce que voilà, j'ai des potes qui ont ramené leur meufs ici déjà. Donc, <rire> voilà, exactement, forcément. <rire> tu vois, ils ils m'ont dit quoi. Alors là, on arrive sur euh, quand même, euh, j'ai le sentiment. Euh, Montre-leur euh, mon gâteau mais c'est très joli. Là ça va être notre hôtel de ville quoi. En gros là ça remonte très loin, okay. jusqu'au Cher, je crois. C'est ça, en fait en gros t'as Loir en... le... la Loire en haut et le Cher en bas. Donc c'est deux fleuves. Et là, le truc très joli c'est bah... Monsieur. Derrière hein ah, Monsieur. <rire> de l'hôtel de ville l'hôtel de ville je trouve vraiment de la gueule. Avec un ah, fontaine ouais, là, ouais, et tout. Ouais, Franchement, euh... Alors, Là tu te poses ici. Ça c'est beau ça monsieur. Tu prends un petit café, t'es là, tu te cales, t'as ta petite fontaine. Après t'as pas mal de petites terrasses à côté. <rire> bah t'as un Starbucks qu'elle est là, hein, bien sûr, elle a très bien compris hein, comment ça marchait ici. Et après je connais pas le climat de Tours et tout, tu vois Annie, euh, je m'y connais pas en plantes. Mais j'avoue que voir des palmiers... <rire> ouais ouais En bon, vrai peu... ouais, les palmiers c'est plus Miami que Tour quoi tu là vois. ils ont un peu abusé non mais regardez il y a des palmiers ouais, juste là par exemple <rire> non j'avoue ils ont juste devant le trail de ville mais franchement il est assez grand après on a, on a un mer écolo, on a un mer vert du coup il y a beaucoup de ça ouais. a développé de ouf donc, après côtés... j'avoue qu'en plus de ça Tour c'est une ville où il pleut beaucoup c'est ouais. assez gris okay, ouais, okay, bon. c'est pas non plus la ville où il fait beau comme ça tout le temps beaucoup on va le comparer à d'autres villes mais ouais ça va ça va il y a un petit climat qui est on va dire assez c'est un peu comme Paris au final le climat sans la pollution. Tu vois moi des trucs que j'aime bien, quand tu regardes tout en haut là par exemple de l'hôtel de ville sur les statues, et notamment en haut là où c'est bleu, c'est qu'en fait des fois quand c'est tellement vieux avec la pluie et le temps ça se dégrade et ça coule en dessous. Et c'est ce que tu vois un peu en dégradation sur les statues en Et ben, je trouve que ça donne un flot. que c'est stylé. Parce que c'est un peu délavé. sens ça a de l'époque, etc. Quoique c'est pas neuf, ça c'est authentique. Et c'est ce que tu ressens aussi du coup sur tout ce qu'on regarde sur l'hôtel de ville et tout. Ça donne de la gueule. Alors là, je crois qu'on arrive sur euh, le seul endroit de la ville que je connaissais à peu près, donc c'est moi qui le présente. Vas-y, présente-nous ça, vas-y. Vas-y, Jacques, on te laisse. Alors les amis, nous sommes officiellement avec derrière moi la gare routière et euh, ferroviaire, voilà. À ma droite, un petit parc assez sympathique, ma foi, avec euh, un arbre qui pend, mais bon, c'est pas très grave, voilà. Juste à côté, euh, une sorte, alors je sais pas, c'est un amphithéâtre, tu avais dit le nom tout à l'heure, ça s'appelle quoi un, un palais des congrès, c'est le Vinci, ouais. Le Vinci est le palais des congrès de Tours, et c'est là où il y avait la Dreamhack Tour en 2016 et en 2017. À l'époque, c'est pour ça que je venais sur Tours, et c'était assez stylé parce qu'on avait du coup la gare juste là et l'endroit de pourquoi tu étais venu juste en face. Je me rappelle pendant les Dreamhack, quand tu venais de perdre une game, tu avais besoin de souffler un peu, tu venais t'allonger <rire> dans l'herbe, réfléchir à pourquoi tu t'es fait déchirer en lane, ça faisait plaisir. Je pouvais crier dehors <rire> non, <tu> vois, <rire> pourquoi j'ai piqué sur Renekton, je me suis, fait me suis fait péter le cul J'avais besoin de me mettre sous cet arbre, tu vois. Pourquoi ce Renekton <rire> Pourquoi Pourquoi je ne comprends pas, tu vois. Ça, ça a l'air à faire des photos de mariage, ça. Avec une traînée, comme mignon. ça, tu vois. Il y avait pas ça à l'époque où je perdais mes games avec Alexandre. <rire> <rire> il y avait des ronces <rire> Il n'y avait que des pics et tout <rire> Il n'y avait plus rien, il n'y avait aucune plante. Rien en vie. Un petit drip comme ça, tu un goût, vois. Regarde. Le un petit, petit drip, drip check fleur, là. Un peu de drip des... check. Pas mal. Pas mal. Regarde, est... On est en short et tout. En fait, j'ai le sentiment que quand tu arrives à Tours, direct tu sors, tu as une bonne impression. Ouais. Ça, tu le vois ce que je veux dire bien quoi. Parce qu'il y a souvent de l'activité en plus. Souvent les gardes c'est pas fou. Parce que les. gars. dans les villes souvent. Par exemple, tu la garde du nord. Oui, garde du nord, pas te En Garde du nord, mon gars, je te jure. Tu sors, t'es pas super bien, tu. Ah, je devais passer tous les jours à l'époque quand j'étais étudiant en région parisienne. Je te promets que des fois, c'était pas. Ça, le petit palais des congrès, il envoyait bien sévère. Ça, c'était très joli, ça. Il y a une légende, et c'est pas une légende, mais ça reste véridique. C'est une réalité. À cause de la Suite à la il y a un McDo juste à côté. Il a jamais fait son meilleur chiffre de tous les temps de la fin d'une Dreamhack Ah ouais Tellement les gens, bah... Ouais. Le McDo à côté, tous les geeks ouais. allaient manger au McDo autour ouais, bien sûr, bien sûr bien Le bien chiffre sûr. de toute la Touraine, c'est le plus gros chiffre de la Dreamhack Donc à chaque fois qu'ils parlent de la Dreamhack, ils veulent vendre le truc en mode regarder ça fait exploser ça les fait commerces à côté, ouais, bien sûr. Et, bien sûr, bien sûr bien bah juste, bah ouais, tu sens tu sors un McDo juste à côté, tu vois, mais... La vérité c'est que ça fait juste vivre le McDo, McDo coupé, vois, <rire> vérité, ça juste, mille moi, mille juste exploser, ça le problème du chiffre Donc là on a une petite allée avec des petits coiffeurs, des petits restos, des petites boulangeries Je sais que j'ai mon coiffeur qui est ici d'ailleurs est-ce que c'est celui qui t'a fait la coupe de Yanis Exactement. C'est Exactement, lui qui m'a fait les petites bouclettes avant que ça devienne justement cette coupe que je voulais. Si vous connaissez pas Sakor, vous allez avoir une photo. Il avait une coupe de cheveux. Alors moi j'avais des bouclettes quoi. Il s'appelait vraiment Yanis. Il est passé de Sakor euh, cambodgien à Yanis. À <rire> <rire> Franchement, à ça t'es bien parce que frère, moi bon, il y a, bon, a ah, hein. C'est. Non, non, non c'est bien, je suis content là. C'est la crise là. Ça, hein. c'est comment Ah, mais ça repousse quand même. Bah ouais, bah oui, bah, <rire> je suis pas chauve, je suis pas Pascal Obispo. Non, hein. ah, mais ça le va bien en vrai, chauve. Ouais, ça, je suis content. Par exemple, tu vois, quand j'avais le crâne bien rasé, quand j'ai fait ma perf légendaire de foot là. <rire> oui. Avouez, quand vous voyez ça. Tu dis que ouais. un joueur pro. Ah de ouf Non, on n'aurait pas dit que j'étais calamiteux. En vrai, non, en vrai, non. Tu vois tu vois, cette photo-là, t'as en mode. Derrière, bang, il est là, il attend de rentrer sur le terrain. Je me jure que je me dis ce mec-là. c'est un dis je monte à il est, est mon en mode putain, c'est quelle équipe C'est me c'est qui le joueur pro T'as raté quel match Donc, les amis, après quelques petites minutes de marche, en général, quand tu vois beaucoup de drapeaux français sur un petit truc. C'est un truc qui est reconnu, quoi. C'est que c'est un petit truc reconnu. Mais là, sans faire l'aveugle, et on va après se mettre devant. Quelle est cette beauté c'est ça, là il y a le musée des beaux-arts ici, donc avec un petit parc qui est sympa à visiter Ok Donc euh, je sais pas si tu vas aller visiter ah, Utrecht ouais. avec un, un petit arbre récent. de mille ans Ah oui, c'est l'arbre <rire> le plus vieux de Tours. Amor, il la dernière fois on a visité, il a dit l'arbre il a 1000 il ans Il a à peu près 1000 ans je crois, un truc comme ça il il a, a... Non, c'est pas du tout 1000 ans <rire> <rire> C'est un <rire> américain de fou Tu es en, en live et tout, J'étais là Tu m'as fait douter pendant J'étais ouais, là, mais là on a un arbre de 1000 ans et c'était en mode, ah oh, ouais ouais, lourd et tout immense l'arbre Oh, il est immense par contre, il est vraiment et non Il a genre 300 je crois, 300 ans, je rappelle pas trop non. Voilà et d'ailleurs tu as un petit parc et tout, assez classique, et là tu le musée des beaux-arts. Euh, tu as des où tu peux le visiter gratuitement dans certaines... Ouais, c'est toujours pareil, as les journées du ça, ça, tu as ah, journée de patrimoine, et tout tu peux ouais. te balader justement. Et, euh, et as, ça, T'as des peu, jardins on... là-bas je suppose. Exactement. Tu as tous les jardins derrière, et en fait euh, bah là ça a dû commencer, ou ça commence en juin. Le soir, tu as des euh, diffusions sur, le... sur tout le bâtiment des beaux-arts. D'accord En gros, tu as des diffusions de lumière, des images, des images ouais, etc. Ouais, avec ouais, la musique et tout, et en gros tout le monde se pose à 22h, 23h, et c'est ouvert au public. quoi Montre-leur la forme, ne serait-ce que de ça. Là, là, il est fou. Oh, il est énorme. Regarde la forme de la, de la branche. Là. Euh, là ouais, il est colossal. Hein. Oh là, là là là là là là là. Le musée des beaux-arts qui est juste à côté de la cathédrale, on va passer devant. Et qui est également juste à côté du cloître, où là, on va pouvoir rentrer. Oh là là, mais monsieur, elle est belle notre cathédrale. Oh là là. C'est énervé, sérieux. Moi, tu vois, moi, je suis musulman. Et en fait, en tant que religieux, je comprends euh, l'attrait que les personnes peuvent avoir pour euh, les monuments du coup et les cathédrales, euh, mais même pas forcément cathédrales, juste chrétiennes, tu vois, même des monuments bouddhistes ailleurs et tout machin. Je trouve, et j'en parlais en live, et même des athées me disaient même si je crois pas, les bah, le bâtiment, édifices ouais, religieux, ça envoie un truc, je là, ça toi. dégage ouais, quelque là, quand chose. Moi qui est athée, tu vois, je trouve que tu vois, ça, ça a de la gueule, tu vois, ça a de la prestance. Tu arrives, tu te dis waouh, tu vois, arrives devant un truc qui est énorme, ouais. tu dis comment ils ont construit ça, comment tu fais pour construire un truc aussi, ouais. euh, aussi massif, aussi gros. Et tout, tu vois, même malais, moi en tant que musulman, là, je passe devant une cathédrale et franchement genre en termes de beauté je sais pas je suis ah, putain c'est beau tu vois genre c'est cool à voir tu vois et à l'inverse et vous ferez vos recherches mais il y, a, genre, il y a des mosquées magnifiques genre par exemple il y a une mosquée bleue à Istanbul. pas ah, ah, tu prends une claque mec la mosquée bleue d'Istanbul par exemple c'est vraiment une dinguerie tu vois et j'ai vu des temples pareil en Asie du Sud-Est qui étaient... Euh... Ouais, bah, pareil c'est quand tu vois les temples en Wat des trucs comme ça tu vois c'est pas des trucs euh, religieux et tout mais tu vois c'est des trucs qui ont été créés à ouais. l'époque ouais, et bien bien tu sûr, dis bien mais bien comment, bien comment bien ça, ça s'est fait quoi ces trucs -là, Moi je sais que j'ai visité c'est énorme c'est énorme c'est ouf les amis nous sommes enfin arrivés au cloître voilà on était juste devant dans la cathédrale et nous avons en plus avec nous comme je vous l'ai dit je remercie le centre des monuments nationaux de nous accueillir une gentille personne qui va pouvoir nous aider à visiter Bonjour, déjà comment vous, vous appelez parce que je vous ai même pas demandé bonjour donc moi je m'appelle morgane je travaille au cloître depuis un an et demi donc ouais. c'est encore assez récent je vais donner des petites anecdotes je ne dis pas que tout sera parfait mais ce que je vais vous dire normalement ça devrait le faire excellent ça fait plaisir et ce que je vois euh, il y a des pierres un peu partout, des choses là, c'est en travaux Alors pas du tout. En fait vous avez du coup les travaux sur le flanc nord de la cathédrale, euh, qui sont là un petit peu cachés, on les fera mieux de l'autre côté. Okay. Et donc les petites pierres que vous voyez ici, donc ce sont des vestiges de la première moitié du 20e siècle de la cathédrale. Donc euh, en fait normalement c'est pas vraiment accessible au public. C'est un coup de chance que ce soit là. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont cachés, mais au niveau de la cathédrale. Parce que j'avais regardé un petit peu avant de venir, juste histoire de savoir où je mettais les pieds, et j'avais vu que le cloître, alors je ne sais pas exactement pour la cathédrale, mais j'ai vu il avait genre 580 ans, un truc comme ça. Alors, époque Renaissance, là vous êtes dans la galerie médiévale, donc la plus vieille, euh, construite vers 1442. N'hésitez pas en même temps si vous avez des questions, si vous ne connaissez bah, pas ce Quelle Question bête comme ça, à quoi sert un cloître Est-ce que c'était un endroit où venaient des personnes religieuses C'était quoi le but de cet endroit au moment où il a été construit le cloître c'est le lieu de travail des chanoines. D'accord. Donc la principale mission des chanoines, c'est euh, de prier. Leur deuxième mission, donc, on montrera montra tout à l'heure dans les, dans les salles, c'était euh, l'art de l'enluminure. C'était les écritures sur les livres, euh, sur les premières de couverture généralement et même à l'intérieur. Et ils habitaient autour dans le quartier. Donc c'était un petit peu leur euh, refuge, leur, leur lieu C'était de... leur lieu de travail en fait. Ils avaient... Ouais voilà, c'est un peu les bureaux. C'était de... de... de... leur bureaux C'est très bien. <rire> Donc en fait, le cloître de la psalette, il est hyper connu parce que la psalette, ça vient du chant des psaumes. Cette porte mène à une ancienne école de musique parce qu'à l'époque, les cloîtres étaient souvent avec des écoles de musique. Très bien. Et c'est ultra connu pour ça. Super, super. Voilà. Et du coup, ça a été depuis, je suppose, condamné. Rebouché, ça. condamné, maison privée derrière. Ok, super, super. On s'arrête à cette deuxième porte, Second qui porte. est beaucoup en meilleur état que la première. Celle-ci a mené à la résidence du préchantre. Le préchantre, c'était le chef des champs. Ok. Donc là, on est sur la terrasse. Très bien. Est. Là vous avez quand même une jolie vue. Du coup le voyez on disait combien à peu près 800. <rire> on est on sur prend, 800, on les sur qui Qu'est-ce que je peux vous dire ici Bah si on va parler de la taille des tours, ce qui est pas mal. Ouais, c'est propre. 69 et 70 mètres. Elles font pas la même hauteur. Et puis du coup, si vous posez la question, la cathédrale, elle a été faite entre le 13 et le 16e siècle. Très bien. Mais ça, c'est parce que j'ai vu la vidéo « Danger », j'ai vu que vous disiez que les parents et les petits-fils et les petits-petits-fils ne voyaient pas euh, <rire> la, la, fin. Suite, la fin des travaux. Bah là, c'est un peu pareil parce que vous voyez, il y a toujours des travaux. Moi, le plus classique en termes de trucs de travaux, genre, c'est un des plus connus on le met à la sagrada familia, ouais, on, on a l'impression qu'on verra jamais Ça s'arrête jamais. Bah, c'est pareil. Là, vous arrêtez d'un côté, vous faites l'autre côté, l'autre côté est fini, vous pourrez revenir là parce que c'est déjà presque abîmé en ouais, fait. Ouais, ouais. Genre, à moins de travaux, genre simultanés, de tout ouais, en même temps, en deux mois. Une moins. bonne fois pour toutes, enfin, une bonne fois pour toutes en plus, non, parce qu'il faudra refaire. Bah, ouais, c'est ça, ouais, c'est sans cesse en fait. Ouais. là, vous je viens d'apprendre un truc. Bah, je savais pas pourquoi dans les dans <rire> ça se faisait toujours. Non, mais euh, votre présence est super agréable. Et du coup, aussi, ce que je peux vous dire de plus, c'est euh, la Rosa. c'est une petite anecdote sympa. Vous voyez un menu central Ouais. À la base, il n'y était pas. D'accord. Mais en fait, les vitraux sont tellement grands, et il y a tellement peu de pierres, qu'en fait, ça s'affaissait. Okay. Et pour pas que ça s'écrase complètement, ils ont eu, ils ont mis le menot. Ok. Donc là, on est dans le scriptorium. Très bien. Donc c'est la seule pièce chauffée du cloître parce que c'était la pièce où les chanoines y travaillaient. Vous avez l'énorme cheminée du coup et les chanoines étaient aux fenêtres. On est plein sud, donc c'est là où il y avait le plus de lumière. Et du coup, on arrive bah, dans la plus belle pièce. Oh, ça, ça, ouais. envoie, ça. Oh, ça, ça envoie, ça Là on est dans la bibliothèque. C'était une des plus grandes de Touraine à l'époque. D'accord. Avec celle de Marmoutier et la, de celle de la basilique. Il y avait des bouquins qui étaient. enfin des livres qui étaient euh, beaucoup utilisés, du coup qui étaient mis euh, vraiment à côté. Et les livres vraiment beaucoup plus précieux, ils étaient installés dans des coffres Très bien. entourés de peau. Enfin, et du coup, la dernière info sympa, c'est tous les vitraux. Ouais. Ils sont tous différents. Ce sont des vitraux des années 60. Donc okay. c'est Max saint qui les a fait et ce sont les arts libéraux modernisés. Non, les couleurs, le tout... Et là encore, le soleil, il tape plus. Le matin, ça tape vraiment et du coup, euh, ça éclaire partout ouais. sur le sol et tout. Peu. Eh ben écoutez franchement, merci énormément de cette petite visite. C'était rapide mais... Non mais c'était euh... excellent, c'était nickel. C'était juste ce qu'il fallait pour qu'on puisse comprendre, voir un petit peu, avoir des petites anecdotes et tout. Vous avez rendu le truc super digeste. Bah c'est cool. Donc franchement, merci beaucoup. Bah de rien, merci ça m'a fait plaisir. Et j'espère également que vous avez apprécié les amis. Je remercie encore une fois le Centre des Monuments Nationaux de nous avoir permis d'avoir accès à ici avec des explications et tout. Ça va ajouter des petites choses aux vidéos et franchement, je pense que c'est un truc qu'on répétera pour les prochaines. D'ailleurs, je vous annoncerai les prochaines en fin de vidéo, donc ça fait super plaisir mais merci, le Centre des Monuments Nationaux vous êtes des bons, visitez votre pays les amis il y a de belles choses T'en a pensé quoi de ce petit segment culture là franchement je vais être avec toi par rapport à Angers ou alors aux premières vidéos ou euh, par exemple quand on était rentré dans euh, le château d'Angers et tout on y était allé sans autorisation tu vois ah. juste comme ça bah c'est beaucoup plus gratifiant de pouvoir le faire ah, en la ayant personne qui t'explique ouais en ayant l'autorisation en ayant ouais, une personne ouais. qui autorise à le faire et je trouve vraiment que ça rajoute un vrai truc à la et vidéo bah ça rajoute un petit en plus tu vois là le côté où elle connaît déjà ouais. de quoi elle parle bah ouais. forcément toi tu arrives tu prends plein d'infos plein la gueule et c'est trop intéressant tu vois genre par exemple si imaginons nous on était allé nous-mêmes dans la salle d'en haut, je te en fait oh t'imagines le vent et, oh les et le fou est les grandes tabelles là, allez le poulet, non non les mecs c'était les rien à voir en tout cas encore une fois merci au CMN et merci à Morgane qui a géré ça et qui nous temps. a apporté un vrai truc, dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce genre de petit segment, mais encore une fois on regardera pour faire ça à chaque fois, et je crois que du coup il nous reste quand même un petit lieu d'entour. un des meilleurs les Bordelois, les Bordelois c'est par là-bas c'est par là-bas, les Bordelois alors les amis on est au milieu d'un pont, avec ce que je vois euh, ici euh, les bords de la Loire qui dépassent mes <rire> espérances avec euh... Ah ça se baigne Attends mais c'est quoi regarde là bas c'est la c'est la plage là ça <rire> ah, se baigne tranquillement ça euh... se baigne là bon. faut pas le dire non t'as pas trop le droit à quoi mais bon c'est pas grave ah, hein. la Loire est hyper dangereuse ouais ah, la Loire c'est dangereux en fait t'as des baignes as plein de là en fait là il y a hyper basse donc t'as as très peu d'eau ça fait longtemps que t'as pas plus mais tous les ans t'as énormément de morts malheureusement si t'as plein de gens qui veulent nager outre la traverser c'est normalement t'as recouvert Ok d'accord je vois en fait, as Et en fait t'as des grosses baignes t'as une rivière c'est la Loire qui passe en dessous, tu du sable et tu la Loire au dessus. Du coup des fois ça s'ouvre et en gros ça t'aspire. Oh Oh la ouais, horrible. C'est pour ça que ça faut éviter C'est Pour ça qu'il faut surtout pas se baigner dans la Loire. Mais vous vous baignez pas dans la Loire, mais par contre admirez-la. <rire> et du coup là ici, il y a quoi il euh, y a des visites en bateau, il y a des quais, il Ça truc. en bas fait, tu as toute une session de bateau de l'autre côté, au niveau de la guinguette. on voit va sur le bord de la Loire, tu as les guinguettes, etc. T'as tu as un bateau qui fait tout le tour, qui remonte jusqu'à notre pont. Et là en gros, on est sur le pont-fil, donc c'est un pont euh, piéton etc. Et en fait, si tu continues un petit peu, au bout du pont à droite, tu as les terrains de basket, terrains de foot et tout, tu vois. Tu es sur une île, en fait. Tu es sur une île. Tu es pas encore de l'autre côté de la Loire. La Bonne vieille cathédrale, je crois qu'il y a le château de Tours Là, château as Tour, château, juste là côté, ouais. Et le château de torque tu trouvais pas d'ingo Bah comparé aux tous les châteaux qu'il y a aux alentours, ouais. que ce soit en boise ou que ce soit euh... Comme ça, le château de Chambord. Ok ouais. ouais, mais ouais que les... non, château... Attends mais Chambord c'est pas les trucs le cercle et tout, genre ouais, ça si. fait ouais, pas des. Putain je suis mort frère <rire> J'ai un festival du monde <rire> Ah ouais c'était vraiment pas ouf Il ah, euh... y, y avait 15 000 personnes, il y avait trois billettes. Je veux voir cette fameuse guinguette. Ah c'est l'endroit où tu te poses, tu vois quand il fait beau, il fait chaud, tu bois ton petit apéro. Bien, tu trois spots en vrai. Donc, t'as la guinguette principale qui est au milieu, d'accord. Là, on va arriver, c'est chez Dupont. Ok, en gros, t'as as du ping-pong, tu peux te poser. As, là, cette année, c'est un Ma pote qui a repris un peu plus niveau musique. Tu sais en fait, ils font les programmations et tout, très bien. Des open des trucs comme bah, ça, ouais, c'est ça. C'est plus électro, techno et tout ici. C'est ça, ça, tu parle, vois. Il bah, a plus ouais, d'électro. Bah, c'est un mec qui mixe depuis très longtemps. Il fait venir en fait, ils ont du budget de la ville. En gros, ils fait venir des mecs de Angers, de Nantes et tout qui peuvent venir le dimanche après le soir et tout. Après, tu la guinguette principale. Là, c'est le gros, gros truc un resto à l'intérieur, t'as plus de concerts, t'as des animations, t'as un truc à côté qui est trop bien pensé, je trouve, ça s'appelle le bar à Mom. En gros, c'est un bar où tu peux venir boire des coups, sauf que c'est tout pour les enfants. tu tait tout le sol est refait, etc. Ok, d'accord. Et moi, j'ai plein de potes trentenaires, qui ont des enfants, qui veulent boire des coups. Et donc ils viennent boire les Il y a, bon voilà, a, a des enfants qui courent partout, etc. Ils avoir <rire> leur petite bière, tranquille, au soleil. Bon, vous dites la Loire, elle est basse, du coup, bah, on là, va là, un peu basse. la, la presqu'île, en quelque sorte, juste ici, là. C'est stylé, tu vois. C'est cool. Tu vois, tu, bah, là, généralement, tu marches un peu, euh, tu prends l'air, ça fait du bien. Entre Paris, ici et autre ville, je trouve ça intéressant de voir les différences de comment est-ce qu'ils font les quais. Et moi, pour l'instant, et là, je sais que c'est très chauvin, mais je le dis parce que je le pense vraiment. Mais les quais de Lyon, c'est, j'ai pas vu ouais, de mieux pour l'instant. J'avoue, que j'ai bien. Les qu qu quais de euh... Lyon ils Sont super bien aménagés. Ouais. Genre, c'est ouais, très bien. Tu as plein de petits parcs, tu plein de petits trucs et tout tu à côté. Tu peux te balader, tu as des péniches, euh, c'est propre, c'est bien fait. Bon, après, c'est propre. Tu viens dimanche matin, euh, ouais, euh, bah, ah, ouais. c'est plus propre quoi. C'est propre parce qu'il y a des gens qui s'en occupent. Mais en oui. dehors de ça, je trouve que c'est bien foutu, tu vois, c'est bien aménagé. Là, en gros, normalement, tu passes par ce place-là, enfin, tu descends par la route-là. Là, ouais. Là tu as la bibliothèque euh, municipale ouais. qui est hyper bien. Bon, C'est une bibliothèque quoi, médiathèque bibliothèque Très voilà. bien Où Tu peux y aller, t'as les abonnements bah, pour les étudiants ou autres. T'as toutes les BD, tous les mangas, tous les trucs mais, mais il faut pas oublier, il y a tous les DVD, Blu-ray ou autre, Pour les gens qui veulent chercher des, qu des trucs. C'est qu'à l'époque moi quoi. je regardais, je prenais des DVD Enfin euh, des, des CD euh, films à la bibliothèque moi. Ouais. Bah, Un jour quand j'étais gamin à la médiathèque À la médiathèque <rire> J'avais pris un CD, je l'ai jamais ramené parce que je l'avais perdu, j'ai l'impression que j'étais genre un mec en fuite Un mec en cabal tu devais trouver Ouais de ouf genre euh... Tu croisais un flic dans la ville oh, Ouais <rire> genre en mode oh le voleur Il va, il va me retrouver pour se céder <rire> Toi là il est 18h, normalement après t'as une petite tasse du ping-pong Et en gros bon là euh, il faut penser qu'en ce moment il y a les, la grève des éboueurs donc euh Ouais ok Voilà voilà ça va se bouger petit à ah mais petite musique et tout, c'est le lieu branché, c'est ça, ah. c'est ça, ça, la banquette un peu, un peu hype quoi. C'est important tu vois, après une journée euh, intense en marche et en visite, ouais. de pouvoir euh, un petit peu euh, se poser. C'est ça, on va décompresser un peu, on va s'asseoir. décompresser là. dans un cadre idéal. Exactement. <rire> et pour moi, bah, là, après fait pas tellement maintenant que je gère le truc, mais là pour moi c'est le meilleur spot. En fait tu vois le soleil il est là, ouais. il va se coucher là-bas. Donc okay. bah, en gros, t'es posé là. T'as ton petit cocktail T'as le coucher de soleil, ça devient, le ciel devient orangé, ouais, tranquille, petite ça. musique. Et c'est un peu plus calme ici, c'est moins la folie qu'à la guinguette. Okay. À part les concerts et tout, tu vois. Trop bien. Mais c'est vachement plus. C'est juste là, là, ouais, là Ouais, c'est oh, juste là, ouais. Excellent, mais c'est excellent. Ça, c'est un cadre qui t'abrasse, mon frère. Voilà. Du coup, toi, t'as un petit cadre sympathique, petit jazz. Euh... Tu <rire> sens qu'ici, c'est déjà plus libéré. J'aime <rire> plus... cette atmosphère, monsieur. Nous aimons ça. Mais Tourangeau, j'espère qu'on vous fait honneur et que vous aimez bien. J'ai retenu. Place Plume, les Bords de Loire, on a fait le cloître avec l'Hôtel de Ville également. Okay, on, est euh, on a fait le Palais des Congrès, ah, oui. avec euh, l'allée entre le Palais des Congrès et l'Hôtel de Ville, dont je ne me rappelle plus le nom, je... <rire> <rire> un petit peu la gare de loin, le square juste à côté, et euh, la cathédrale, La, la cathédrale. Exactement. Le tour. le tour à tour, ça fait plaisir les frères.